Enregistrer, démarrer l'enregistrement. Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, accompagnée d'une personne qui va dire bonjour. et Bonjour à tous, c'est ici le West Planner Fan de vous me connaissez sûrement. Je suis souvent avec des vidéos avec Benjamin et aujourd'hui on s'est dit qu'on voulait parler de nouvelles choses. Donc Benjamin, je te laisse pas mal la parole parce que c'est ma chaîne, voilà <rire> bon, peut-être que vous verrez cette vidéo sur la chaîne du joueur si jamais il la sort mais de yeah, base, ouais. elle devait sortir sur ma chaîne, voilà quoi bon, voilà. bon bah en gros pour moi sur la chaîne de bah, Ninja bien évidemment, ça dépend que chaîne de regarder euh, j'ai pour objectif de lancer un projet, c'est à dire un, un projet des vidéos Info Ninjago quand il y en a bien évidemment sur le Youtube Game des fois mais aussi sur la série par exemple et prendre un exemple si j'ai raison euh, vous, vous, tu m'appelles génie ok Imaginons si à la saison 15 de Ligue du Lagueur français, elle sort, je dirais une connerie, le 26 juin 2022. Si c'est ça, tu m'appelles Génie, ok on verra. <rire> Si c'est ça, 200 études, les gars, c'est ça. Bon, imaginons c'est une connerie, mais imaginons que c'est ça. En gros, on fera des vidéos sur ça, mais pas que genre. On fera aussi, dans la foulée, dans la même vidéo, des vidéos, qu'est-ce que vous attendez de cette saison et tout voilà, et tout le à voilà. en gros, Vos théories, ça. vos nouvelles, ah, là. Tout ça. On invitera des gros, amis aussi. Donc. Oui, on a invité on a des amis. Il y en a un, vous le connaissez sûrement, euh, si c'est NT, vous le connaissez sûrement, on a, on a déjà fait des vidéos ensemble, vous le connaissez sûrement. Et, et, il, y a, et un, il y en a un autre que le wasp doit bientôt me présenter. Oui, il s'appelle... Euh, je, je pense que je vais attendre un peu de dire son nom, mais ça commence ah, par J. Lui, lui, lui, vous ne le connaissez pas trop, mais Ninjago Ninja, NT, vous, devez... bon, vous devez le connaître. Et si vous le connaissez par la Chine de foot, c'est le football à la veille, hein. Vous devez le connaître, oui. Ouais, il, est, il est assez souvent présent avec Hoche, plus souvent sur, sur sa Chine que voilà. Bon, en gros, je vais vous expliquer, là, dans les prochaines euh, semaines, mois, voire même années, soit <rire> qui sait il y a des vidéos de Ninjago qui vont arriver euh, plus souvent que maintenant. C'est à dire mais maintenant si on compte pas ma série, l'intro là que j'ai sorti il y a tout récemment, la dernière vidéo de Ninjago c'était il y a 4 mois. Ouais c'est vrai, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps toi, 4 mois Peut-être 6 mois même, ouais. presque. Non, 4. 5 quatre, quatre, quatre, mois. Non, 4, quatre, quatre. parce que ah ouais, c'était la date de sortie, c'était la suite ouais. de Ninjago saison 15 en français. Ah ouais c'était le 12 octobre je crois, ça fait quand même assez longtemps. Okay. Donc en gros euh, voilà c'est la dernière vidéo de Ninjago en date si on compte pas euh, ma série plus euh, l'intro c'est la dernière vidéo. Bon. Donc du coup moi je veux vraiment me relancer dans Ninjago parce que j'avais un peu arrêté parce qu'il se passait rien bon ok Ninjago Core c'est pas ouf ouf. Non pas franchement pas. pas. Genre, euh, genre moi je m'en hein, fous de Ninjago Core genre c'est vraiment genre à pas si vraiment vite fait on en parle mais il n'y aura pas de vidéo Ninja Gokor sur cette chaîne, genre sur ma chaîne, bien évidemment. Je vois, je vois pas l'intérêt, tu vois, tu veux, de faire des vidéos Ninja Gokor, je vois pas l'intérêt, Ouais, parce que c'est un peu comme enfin, avant. Truc, je ne là... sais même pas si c'est de la série, non, non, non, non, non, non, non, non, C'est de la série, mais bon, c'est pas tellement intéressant. C'est de la série, c'est de la série et tout, donc voilà. Bon, alors, bon, alors du coup, la, la prochaine vidéo qui va sortir, je crois que ce sera une vidéo théorie, je crois. Possiblement sur la chaîne de Benjamin. Puis moi, je pense que ça va être une, une sorte de vidéo que je travaille avec la série. Possiblement Benjamin va être là aussi dans la prochaine vidéo sur ma chaîne. Oh donc, ah ouais, n'oubliez pas de nous suivre, franchement. Dans vous dans allez voir, de voir des choses défilantes qui même... vont sortir sur ma chaîne. Genre, hein, vous allez voir des choses. Bon, dans cette description de cette vidéo, ça dépend de la chaîne que vous regardez. Soyez à, soyez à, la, soyez à, la, soyez à la chaîne Joueurs dans la description, soyez à la mienne. Soyez pas con, Si c'est sur ma chaîne, il n'y aura pas la mienne en description sur ma chaîne. Je pense, hein. il y aura 7 jours. D'ailleurs, le vois, tu vas la sortir de la, vidéo, la vidéo sur ta euh, chaîne toi Quelle vidéo Bah la vidéo classe ah c'est en train de tourner. Ah ben oui, ben oui, bien ah évidemment. Ouais. Je vais la sortir. On pourrait même la sortir sur notre chaîne, si on fait des corporations et tout. Ah Ouais, ouais. Parce que ouais, tu on... veux sortir les, une nouvelle série. Les gars, les gars, vous avez des confidences, vous avez des confidences, les gars. Je on peut pas, pas encore tout vous dire, par contre. Hein. Ah ben, je peux pas encore tout vous dire. On vous réserve des surprises, hein Ça c'est euh, possiblement on marche jusqu'à janvier, hein. possiblement, tout ça. Et attends, janvier combien 2023 ou, 2023 ou 2023 Ouais, 2023. 2027 ou 2023 Non, pas, des, pas 2021. On va quand même pas retourner dans le passé, bah ben, non, je, non, non, pas jamais. Non, non, non, on, on s'est dit, on a déjà eu assez mal à se débarrasser du Covid, maintenant, il y a, y a ce plat de cuisine-là. Euh, vous connaissez son nom, hein Vladimir Poutine, son plat de cuisine, vous connaissez son prénom, hein ouais, pour, pour ceux qui connaissent bien, je viens de le dire, voilà, vous avez qu'à retourner 10 secondes en arrière, ça fera plus de minutes de, de visionnel, non je, <rire> je déconne, je m'appelle que je ça, bref, ah, du coup, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, alors, si des fois, vous voulez qu'on vous invite, des fois, pour faire des vidéos, vous avez vraiment un sujet, vous pouvez dire vos, nos, vos idées de sujet dans les commentaires, peut-être que Dans les commentaires, si sur les réseaux, les réseaux, on va vous répondre, forcément. Ouais. Il faut alors, avoir des adresses, des fois courriel, peu importe, c'est ouais. pas trop compliqué. Si c'est vraiment ouais, ouais. intéressant, votre sujet, on l'abordera en vidéo, carrément. Et même si vous pouvez, on vous invitera peut-être, parce que c'est votre sujet, je pense que c'est bien de vous inviter pour euh, la vidéo débat quand même. C'est vous qui avez choisi le sujet, donc je pense que si vous êtes sur la vidéo, c'est mieux, je pense. Ouais. Moi, bon, après, il y a les droits et tout, mais ça, ça c'est qu'un les temps. Qu ouais, temps. donc toi, tu vas sortir ta série et tout, mais... Ouais. Puis ah, moi, ça va être pas mal des séries comme les théories aussi, comme on aurait pu démasquer. D'ailleurs, c'est une nouvelle série que je vous annonce, qui va sortir sur ma chaîne oh, si d'ici peut-être une semaine. La, disons que okay, je vais vous annoncer ça, mais la semaine prochaine, je ne sais pas tout à fait quand je vais sortir le jour de la semaine, mais vous serez sûrement là à l'écouter. Eh bien, je vais sortir une nouvelle vidéo que j'ai fait avec un ami dont je vous ai parlé au début, que je n'ai pas vraiment dit son nom, à part sa première oui. lettre, qui est « J ». Et donc, dans cette vidéo-là, je vais vous le présenter. Je viens de dire son nom, son... de... Ah ouais, t'as hâte de le rencontrer, Benjamin. Je viens de dire tout Puis bien, en gros, gros on va commencer à enregistrer des vidéos comme... À... Des fois, ça va être la première vidéo, c'est à 1. Mais si Benjamin, veut venir, franchement, t'es bien invité. Comme ça, ouais. on pourra faire une vidéo à 3. Puis même si Ethan veut se joindre, on sera 4. Puis si vous voulez ah, être avec nous, faites-nous le savoir. Parce que franchement, vous allez manquer. Vous risquez de trop manquer si vous n'êtes pas assez présent, franchement. Genre, genre vraiment Genre, imaginons que vous n'osez pas trop regarder toutes nos vidéos. Si vous avez vraiment un sujet qui est vraiment très intéressant et qui mérite vraiment d'être abordé en vidéo qui pourrait faire face à un débat de plusieurs dizaines, voire même une demi-heure carrément, une vidéo hyper longue, n'hésitez pas à le dire. Même si ce n'est pas vraiment un sujet de ouf, tentez votre chance, moi je dis. Parce, moi je dis parce que qui tente rien à rien en rien vrai. Rien, Exactement, vous, comme le dit les vieux proverbes. Ah ouais, Et franchement, c'est le moment, c'est le, le moment pour le, le dire. Le vieux, le, vieux proverbe, le vieux proverbe aussi le vieux de la première guerre mondiale. Bref, en, en, en parlons de. <rire> ouais. Je pense que c'est pas mal, on a pas mal fait le tour, mais n'est-ce pas? Ah, bon les gars, Parce vous, on... On, est, on a en vidéo, mais en fait, des fois, il se passe des imprévus en vidéo. Tu peux pas lire, ça ouais. tout seul. On peut pas dire encore des dates de sortie, mais on a, on a des fois des plans en tête. On fera sûrement des vidéos pour vous en reparler un peu plus. Oh, oui. Puis, ouais. Et je pense que j'organise des concours aussi sur ma chaîne et Benjamin également, possiblement. Des concours, euh... bah, on verra euh... ça. Là. Alors, des concours, je ne sais pas. Moi, j'en organise euh... en tout cas. Donc... Alors, euh, des, des quiz peut-être, pour voir si vous ouais, êtes des fidèles. Peut-être un coup, un quiz sur ma série, pour voir si vous êtes des fidèles, tu vois. Et possiblement... Des grands quiz. Hein. Et, et possiblement... Le gagnant de la série, bon, je vais pas lui envoyer des récompenses ni de l'argent parce que je peux pas trop. Mais ouais, ça sera plus sera... Bon. imaginons un qu'il sera invité pour une vidéo très spéciale qu'on enfin, ça, Voilà, je n'en dis pas plus, tu vois. Et peut-être même plus vidéo. Il pourrait même faire partie de plusieurs vidéos qu'ils Ouais, Plusieurs vidéos, ouais. Donc, ouais. tentez votre chance, franchement. Participez à nos vidéos, ouais. abonnez-vous ouais. à nos deux chaînes. Puis franchement, ouais, c'est le ouais. moment. Alors Ça commence maintenant. Et pas que nos deux chaînes, d'ailleurs alors je mettrai je pense il faut que je vois avec lui mais je mettrai je pense la chaîne d'Ethan dans la description Ninjago Nt voilà. parce que peut-être il avait peut arrêté sa chaîne mais avec ce projet c'est peut-être l'occasion pour lui de la reprendre un petit peu sa chaîne Ninjago hein. à part pour sa série, il ne sort plus rien cette chaîne à part sa série bien évidemment voilà bon, bon je vais vous dire bon, à vous, et peut-être des fois si j'arrive à en faire peut-être qu'il y aura des lives discussions et débats les abonnés, un certain nombre de personnes, les premiers, pourront euh, venir euh, débattre euh, un par un. soit On prendra une personne et, et, elle, et elle débattra avec euh, nous. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Euh, suivez nous de chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous si vous êtes, si êtes fan de Ninjago et tout. Bah, le tra la lila. Voilà. Abonnez-vous si vous découvrez la série. Parce ouais. que euh, c'est là qu'on découvre plus. Si vous, avez, si vous avez envie de découvrir un, un peu euh, la, la série et tout, si déjà vous avez des idées de malades qu'on pourra aborder en vidéo, n'hésitez pas à le dire. Que ce soit, euh, si vous me connaissez en privé, ou que ce soit dans les commentaires, parce que euh, c'est les... On va les lire en tout temps, n'est-ce pas Donc, mais, ouais. on, on, va, on va les lire. Et si c'est intéressant, on fera des discussions avec vous pour savoir si vous êtes... Euh, si si vous voulez faire une vidéo avec nous, nanana... J'ai pas rentré dans la du sujet. Voilà. Ouais. Donc, donc, donc en gros, je pense qu'on a bien fait le tour de ce qu'on avait à dire, je pense. Hein. Exactement. Allez. Ah, on a fait ah, nos promos. Un, un, dernier, un petit dernier truc à rajouter ou pas encore, on a tout fait le tour, le tour du truc ah, On a pas mal parlé de ça. Il va y avoir des événements aussi, peut-être à chaque saison qu'on organisera. Mais je pense qu'à part des événements, toutes les lives qu'on fera aussi sur les réseaux sociaux, si, euh, si vous voulez nous suivre un peu plus souvent, vous pouvez peut-être gagner des, ouais, oui. des choses. Hein. On ne sait ah, pas. Euh, ça pourrait être une bonne idée, hein. encore une fois. Ce n'était pas comme si que le Worst, à mon anniversaire, m'avait envoyé des cadeaux par la poste. Ah, hein oh, ça, je ne peux rien dire sur ça. Voilà, des, des, des livres Harry Potter, bizarrement. Euh... ouais Avec, avec euh, à chaque fois le même message, bizarrement. Ouais, il faut croire qu'un ami voulait être très généreux. Et, il a envoyé tout le reste de la collection, il s'est pas fiché. Il s'est pas fiché. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez gagner des pas, prix. Il n'en a pas envoyé deux, il n'en a pas envoyé trois, il n'en a pas envoyé quatre. Il a envoyé la collection, il s'est pas fiché. À part ce que j'avais mis au col. Une bonne ah, dizaine, je, je crois. Comme 2, 3, 2, 3, 2, 3. Voilà, on a pas mal fait le tour. Donc. Bon, Moi, je vais arrêter la vidéo parce que si ça continue, elle va durer 30 ans et on va pas faire une vidéo de 30 ans, je pense. 30 ouais, 30 parce qu'en euh, oh, regarde... regardant notre horaire, on n'a pas trop autant de temps qu'on pense non plus. Oui, donc euh, Voilà. Donc moi, je vais arrêter la vidéo. Sur ce, c'était Bachman Ninja. Et puis... Et puis, le WoW sur une, certaine... une certaine personne. Ah, là, je voilà. <rire> <rire> ouais, allez et on vous dit ciao ciao et à très vite